Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien chez vous. Ça y est, ça sent les gars, le retour de votre Lulu National. Parce que là, vous aviez des petites vidéos de temps en temps, nanani nanana. Là, ça y est les gars, eFootball V1 va enfin sortir. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il y a plein d'infos qui sont tombées et il y a plein d'infos du coup bah, que je vais vous donner. Hein. En vrai qu'on va parler de quoi, on va avoir la date de sortie du jeu, oui, la date de sortie mobile aussi, euh, le contenu, le nouveau My Club. bref, plein de trucs, plein d'infos. Et cette fois, c'est bien plus que des rumeurs parce qu'il y a des documents officiels et il y a des mecs de chez Konami qui ont parlé. Donc là, les gars... Préparez-vous à mettre votre petit like et à vous abonner si ça vous fait kiffer. On est parti pour la vidéo. Let's go les amis. On va pas tourner autour du pot 100 000 heures les gars. J'ai autre chose à faire. Et vous aussi je le sais. Comme je vous l'ai dit, eFootball approche à grands pas. Donc je vais vous donner la date de sortie. Alors comment je sais cette date de sortie Il y a plusieurs choses déjà qui se passent en ce moment. La date de sortie, elle est proche. Oui, oui, elle est proche. Elle va arriver au mois d'avril. Et il y a déjà des mecs qui ont testé la V1. Il y a des playtests qui ont lieu actuellement à Lima au Pérou. Alors, pourquoi à Lima au Pérou et pas euh, à Londres ou ailleurs Je ne sais, sais pas. Mais en tout cas, là-bas, ils ont des playtests. Donc, Amérique du Sud, qui dit Amérique du Sud, euh, dit certaines fuites. Qui dit certaines fuites, dit info ici, tu t'en doutes. Mais la date de sortie ne vient pas de ça. La date de sortie, elle vient d'un mail que Konami a envoyé à certains d'entre vous, ceux qui ont joué e football et qui euh, parlent d'une mise à jour le 20 avril. Alors, effectivement, il y en a, ils vont me dire, bah, « ça ne veut pas dire que ça va sortir le 20 avril. » C'est vrai, ils ne disent pas, « La date de sortie de la V1 sera le 20 avril. » Mais, qu'est-ce que ça pourrait être à part la mise à jour de la V1 Qu'est-ce qu'ils vont mettre à jour, à part la V1 bah, je vois pas, il n'y a que ça qui peut être euh, euh, fait le 20 avril, sachant que ça recoupe ce que je vous disais. Moi, je vous parlais d'une sortie fin avril. Je pensais plus début mai, mais tu vois, euh, ça s'approche. Deuxième indice qui va dans ce sens-là, c'est qu'on nous a dit que eFootball mobile, donc là, les joueurs mobiles, ouvrez bien vos oreilles, ce n'est pas la peine de venir dans les commentaires, ça sort quand euh, mobile Il faut écouter la vidéo, c'est le principe d'une vidéo YouTube, tu vois. Donc, le jeu mobile, on nous a dit que ça sortirait un mois plus tard et le jeu mobile sortirait, selon mes sources, le 19 mai. 20 avril, 19 mai, ça fait un mois, on est bon, tu vois, donc là-dessus, on est bon. Donc, vous pouvez déjà cocher le 19 mai pour la version euh, mobile, le 20 avril pour la version euh, console, j'avais envie de dire la version normale, oui, la version normale le 20 avril. Sachant que je vous rappelle quand même les amis qu'avec Konami, toutes les dates peuvent changer du jour au lendemain et au dernier moment. Mais même entre eux, même euh, si c'est des trucs internes, même si c'est des trucs officiels, euh, une dinguerie, un bug qui découvre, on l'a vu euh, la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, ils peuvent changer. Donc, ça, c'est les dates d'aujourd'hui. Demain, ça peut être euh, d'autres dates. Mais bon, pour l'instant, on reste là-dessus. Ensuite, on a euh, des infos. Par exemple, on nous apprend qu'au niveau du gameplay, il y a du changement. Là, si tu es comme moi, tu te dis « ouf ». Si tu kiffes la version e football actuelle, je te préviens, peut-être tu n'as pas kiffé. Parce que plusieurs choses. Parce que comme je vous le dis, il y en a qui le testent à Lima. Donc, les mecs qui le testent, ils en parlent. Et du coup, bah, il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent. Tu vois ce que je veux dire Donc, retour du carré-croix pour faire les fins de frappe. Merci, parce que R1 carré, c'est bien marrant, c'est sympa. Mais c'est l'ADN de tous les PES, ça a toujours été carré quoi. Et d'ailleurs, ça n'avait aucun intérêt de changer. Donc là, on n'est pas dans le débat si c'est bien, si c'est pas bien. Moi, je vous dis ce qu'il en est. Le retour. Accélération sur R2. Donc ça, apparemment, ça reste. Même si j'ai lu des petites rumeurs comme quoi ça aurait changé sur R1, moi, des vraies rumeurs, des vraies infos que j'ai, ce serait toujours sur R2, l'accélération. Ensuite, au niveau de la défense, on aurait le retour de l'appel du deuxième joueur, du pressing deuxième joueur. Alors, oui, j'espère que ça ne va pas être aussi cheaté que dans les PES 21-20, etc. Mais je suis content qu'il y ait ce retour parce que moi, personnellement, et ce n'est que mon avis, tu vois, là, je me couvre dans tous les sens. Ce n'est que mon avis, je n'impose pas mon avis aux autres. Moi, je préfère défendre avec un deuxième joueur. Voilà, c'est mon avis. Je ne dis pas que c'est mieux. Je dis pas que... enfin, Pour moi, c'est mieux. Bref, pensez ce que vous voulez. Je m'en carre le fion. C'est mon avis. Ça le restera donc moi je suis content refonte aussi graphique apparemment c'est quand même plus beau alors ça bon c'est tellement subjectif qu'il faudra juger par nous mêmes les graphismes au niveau des menus aussi ça serait différent peut-être de nouvelles couleurs également bon ça on va pas se mentir ça fait kiffer et des infos également sur le nouveau mode my club qui ne s'appellerait plus le creative team vous, vous rappelez ils nous avez dit que ce serait creative team il y aura un autre nom le nom j'ai pas le droit d'en parler, mais il y aura un autre nom. Donc, il y aura un autre nom, vous verrez plus tard que bah, j'avais raison, comme souvent, bref. Eh bien, il y aura un nouveau nom, donc Creative Team, et il y aura possibilité d'acheter des joueurs directement en GP. Sachant que, par exemple, là, il y a un exemple de Messi, Messi qui vaut 1 million de GP. Alors, c'est beaucoup, oui, bah, moi, je suis content. J'espère que ce sera dur d'avoir des bons joueurs, pour pas que le jeu il ait une durée de vie de 3 semaines. En parlant durée de vie aussi, la nouveauté, mais ça, je vous en avais parlé il y a longtemps Longtemps, donc si vous vous en rappelez, bah, euh, voilà, c'était annoncé il y a très très longtemps. Il euh, y aura du coup les contrats. Quand vous allez paquer un joueur, vous aurez un contrat de 1 an, 365 jours. L'année d'après, si vous voulez jouer avec, il y aura d'autres contrats qu'il faudra acheter ou alors euh, débloquer, gagner. Et ce sera surtout des contrats de 30 jours. Et ça, c'est également valable pour le mobile. Donc ce qui veut dire que par exemple, tu packs un exemple, Messi euh, Légende. Bah, les Messi Légende, tu l'auras pour un an. Dans un an et bah du coup tu pourras plus l'utiliser sauf si tu lui remets des contrats. Ça je trouve ça très bien, ça évite que bah, au bout de trois semaines, un mois, 6 mois tu as déjà ton équipe de monstres et du coup bah, le jeu il changera plus jamais tu vois Alors que là tu as ton équipe de monstres pour une saison. la saison d'après tu auras la possibilité de récupérer quelques très bons joueurs en faisant des bons choix parce que les contrats j'espère et je pense qu'ils seront très durs à récupérer les contrats de 30 jours, mais tu vois tu n'auras pas la même équipe et ça, c'est très cool, donc tout ça les gars, c'est des infos, des infos qui sont sûres à 90%, allez, on va dire 90% tu vois. comme encore une fois, c'est jamais, tant que ce n'est pas toi qui teste, ça ne peut jamais être du sûr à 100 000%. Euh, comme quand moi je suis allé à Londres, il y a des trucs que j'ai fait, que j'ai testé et finalement derrière vous avez bien vu que ce n'est pas la version qui est sortie. Donc, euh, bref, tout ça pour dire que je suis très content, si ça sort effectivement euh, dans euh, 3 semaines là, 3 semaines, même pas, franchement, j'ai tellement hâte, tellement hâte, déjà d'une, j'espère que je vais kiffer le jeu, mais j'ai tellement hâte de reprendre les vidéos, de reprendre les lives, etc. Parce que là, pour l'instant, je vous avoue, je m'endors un peu, même si j'ai plein de trucs à faire. Je vous fais des bisous, c'était Luthor, toujours sur le coup, pour vous informer. Ciao les mecs